Et un, deux, un, deux, trois, quatre Petit papa Raël, quand tu descendras du ciel, N'oublie pas qu'il est célibataire, tout petit et tout vert. Il voudrait une Barbie pour lui tenir compagnie, Si possible la Barbie d'info, mini-jupe et talons hauts. S'il n'y a plus de Barbie, actrice porno, il veut la Barbie, Sadomaso ou la Barbie infirmière, sans la blouse, ça fera l'affaire. Entends ses prières car c'est un pauvre célibataire. Tout petit est ouvert et sexuellement c'est la misère bonjour à tous GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit jt du geek et si tu te demandes mais, mais d'où vient cette chanson incroyable c'est une chanson de Benabar. vous pouvez l'écouter sur youtube alors qu'elle ça ça s'appelle papa raël ou petit papa raël voilà comme le don dire et voilà vous pouvez l'écouter sur youtube ça fait partie d'un de ses lives et tout une chanson que j'adore vraiment qui est très très drôle et encore je vous ai, je vous ai coupé la, la partie duquel transsexuel parce que bon, voilà on est quand même un peu le matin bonjour à tous et bonjour à ceux qui sont sur Twitch. Je suis GLG, votre dire d'accord. On se donne rendez-vous deux fois par semaine au mois de décembre, certainement deux fois par semaine au mois de janvier, peut-être même trois pour un petit résumé des news high-tech, smartphone films et séries télé. by GLG, la minute petit-déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on remercie bah, tous ceux qui sont là en live sur Twitch. Alors c'est on est un peu tôt, hein. mais par exemple Vinote <rire> TV, qui est là, qui est là on ne sait pas pourquoi, à 4h du matin, qui fais tu là Tu es perdu <rire> On remercie également nos tipeurs, grâce à qui l'émission est plus belle. Je rappelle, plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, on avait deux émissions au mois de décembre et on vient de valider, grâce à Sébastien et grâce à dadosbonne nos derniers tipeurs, et grâce à Jaune d'Oeuf aussi. Voilà, le palier, ça veut dire qu'on aura minimum deux émissions par semaine au mois de janvier et si le cœur vous en dit eh ben vous pouvez m'offrir un café sur tipeee parce que c'est noël ça va être un peu ce soir quand même et là en fait on aurait trois émissions par semaine au mois de janvier ça veut dire qu'on aurait lundi mercredi et vendredi voilà ça serait plutôt pas mal donc lundi vendredi on garderait cet horaire là et le mercredi on ferait hein, une revue euh, blabla tech et tout à 10 heures du matin pour vous. C'est le petit challenge, ça fait plaisir. Merci encore une fois à tous nos tipeurs grâce à qui l'émission est plus belle et plus forte en café, bien évidemment. Spéciale dédicace, euh, je vis la nuit. <rire> Ou travaille la nuit. <rire> ça dépend. J'en profite je travaille la nuit. <rire> mais vis la nuit, c'est bien aussi. Euh, Spécial dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, ça fait plaisir et ça permet bah, à l'émission d'être encore mieux, mieux référencée. Ah bah, je voulais normalement on voit les tipeurs aussi, voilà. Spécial dédicace également à tous ceux qui mettent un petit commentaire en dessous l'émission, ça, ça flatte un petit peu les algorithmes de YouTube, ça veut dire bah, plus il y a de pouces en l'air, plus il y a de commentaires et plus il y a de vues et plus on se dit qu'un jour bah, ça va le faire. Bon, allez, on attaque tout de suite un peu avec les news du jour. Je peux pas. En fait, je peux pas cliquer des doigts et euh, je peux pas claquer des doigts et cliquer sur le truc. Bon, on parlera d'une des news comme certainement dans le titre, puisque est arrivé en Thaïlande un nouveau scooter électrique. Alors c'est vrai que la Thaïlande n'est pas très très riche en produits électriques et tout, mais il y en a de plus en plus. Et là, c'est quand même un produit Honda. Alors c'est Honda de la gamme Sundiro. Par moment, ils ont une gamme de, de produits électriques comme ça. Mais j'ai découvert ça, parce qu'elle est disponible ici, et je me suis dit, ah, bah, c'est intéressant, parce que c'est un Honda, alors, il ressemble fortement euh, à ce que Xiaomi ou les Indiens ont pu faire, encore une fois, c'est vraiment minimaliste, mais, bon, c'est plutôt intéressant. Et on en a parlé hier dans le, dans le déballage, puisque si vous, êtes, si vous me suivez sur Line, par exemple, vous pouvez me suivre sur Line, c'est gratuit, et comme ça, il bah, y a des lives par exemple, souvent, à 10h du matin, et on fait des déballages, on parle des news, comme ça, on rigole, on passe, on passe à un bon moment, moi, je dis, peut-être quelque chose, mais enfin, bon, je dis ça, je dis rien. Bonjour à... C'est <rire> Bonjour <rire> Amis du Nord. Le, le Nord. J'ai envie, c'est dans Witcher, c'est encore le Nord. Le Nord contre... voilà. Et lui, lui c'est le Nord. Bon, on parlera du Honda Sundiro S07. Un scooter électrique. Autonomie annoncée jusqu'à 80 km. Encore une fois, alors c'est pas une bête de course, mais il vaut 1000 euros. En fait, il vaut 37 000 bahts en Thaïlande. Alors, vous allez me dire, ouais, alors c'est, en fait, c'est une des deux versions parce que il y a deux versions. Je vous le spoil tout de suite parce que, alors pas encore en Thaïlande. En Thaïlande, pour l'instant, il y a encore qu'une version, c'est-à-dire la version la moins, bah, la version qui monte à 25 km/h. Non, il n'y a même pas de son, est... Et qui a 80 km d'autonomie. Bon, encore une fois, euh, ça c'est euh, pour Sénis qui est là, c'est 80 km à 25 km h pour un mec qui est taillé comme une allumette qui fait 40 kg. quoi Nous, en version, euh, en version homme, homme dominant et homme des cavernes, je pense qu'il doit aller peut-être un peu moins vite ou un peu moins loin. Mais bon, ça fait quand même 1000 euros et on a quand même un produit badgé Honda. Et là où je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est simplement encore un chinois qui a appelé son truc Honda. Et puis il y a d'ailleurs un jeu de mots dans le, dans le titre. Et en fait, non. C'était vraiment vendu par euh, Honda, une de ses filiales. Et une des bonnes nouvelles, c'est qu'apparemment, il y aura deux versions. Une version S07 standard, donc mode longue portée, et ça, c'est de la traduction bâtard. Hein. Parce que là où je l'ai trouvé, apparemment, c'est aux Philippines qu'il est disponible, ou au Vietnam, euh, je ne sais plus quelle langue c'était, mais voilà, il est disponible dans un... les deux versions qui sont déjà disponibles dans d'autres pays. Certainement, parce qu'elles doivent être fabriquées dans le coin, là. Si elles sont fabriquées en Thaïlande, elles doivent être fabriquées en Vietnam, aux Philippines et tout donc on a euh, moteur 48 watts la, la version de base fait 25 km h la version S07 performance j'ai <rire> l'impression de regarder des <rire> avec la voiture sans permis monte à 50 km h Alors c'est pas ouf mais encore une fois pour de la ville pour de la ville ou pour de la pointe ça peut suffire autonomie là par contre on passe à 40 km mais bon, enfin bon 40 km bon, ça permet presque d'aller à Chambury là ça permet un peu, de charger dans un cybercafé, de revenir euh, 8 heures de charge euh, voilà donc euh, charge maximum 150 kg, on est bon <rire> on est bon, on tient à deux. <rire> je sais pas à deux, tu imagines la suite. <rire> bon amortissement et tout bon. Oh, ok, le truc il est pas fou, il est quand même IP 54 si pleut. Ok, donc là euh, 79 PHP, euh, je crois que ça doit être euh, monnaie un peu locale et 79. Il n'y a pas un gros gros écart. Donc c'est vrai que nous, bon la version euh, par exemple qui est disponible en Thaïlande sur Lazada et quand on reste sur la Zada, le vendeur c'est bien Sundro Honda Official Store elle fait 37 000 bahts, soit 960 euros, encore une fois, hors taxe, en Asie, euh, voilà, si, enfin, que la TVA ici, elle à 7%, et que, bah, que c'est en Asie, que ça coûte moins cher, donc, est-ce que pour l'instant, on parle pas d'une version euh, CE ou Europe, parce qu'encore une fois, à cause des normes, mais, ça prouve encore une fois que de plus en plus de marques rentrent aussi un peu dans le délire en disant ouais ben voilà il faut aussi que nous on propose des produits pour de la mobilité urbaine. Moi je trouve qu'il y a pas mal de gens qui, qui se diraient que ça peut suffire. On a un petit scooter sympa, 1000 balles, bon ben après avec la TVA ça fait 1200, avec l'importation et la garantie de deux ans LCE, voilà jusqu'à 1500 euros. On peut estimer que c'est pas mal. Et vous aurez remarqué un détail qui est assez étonnant, c'est qu'il a des pédales. <rire> Non, <rire> non, pas celle-là, les autres, celles qu'on peut pédaler. Voilà. Donc, il a des pédales sur le côté, alors bon, de là, ça permet de te dire, bah, si jamais il a un peu de mal ou que tu veux dépasser les 25 km/h, tu peux pédaler un petit peu, ça c'est pas mal. Et par exemple, bah, si tu veux, par exemple, si ça monte et tu vois qu'il a un peu de mal, tu peux l'aider. Et là, forcément, ça va vachement augmenter l'autonomie de l'appareil en pédalant tout doucement à un mode, à un rythme modéré, encore une fois on est plus sur un scooter à assistance électrique qu'un vrai scooter en fait d'où la réglementation qui change puisque ça reste un motocycle à pédales à assistance électrique même si monsieur l'agent hein, <rire> monsieur l'agent, oui oui ça ressemble à un scooter mais ça reste un vélo avec un carénage mais ouais, ouais, devant le juge je suis pas sûr que ça passe mais voilà encore une fois je trouve ça assez intéressant et ben voilà Honda propose et nous on peut l'acheter voilà. est-ce que je vais l'acheter non je me suis payé deux chats là <rire> j'ai réparé deux chats euh, je ne sais pas, je ne sais pas, est-ce que ça vaudrait le coup d'en acheter un pour faire une vidéo dans l'espoir que euh, qu'on fasse 1000 euh, vues de plus <rire> Nya, bah non, hein, de l'espoir de, de le tanker ici juste pour aller au Family Mart. On sera d'accord que pour aller au Family Mart, il vaut mieux marcher un petit peu et tout. Bon, on parlera d'une news qui est passée, c'est une news qui est reprise sur tous les sites à peu près, avec diverses variées, c'est Samsung pourrait abandonner Android pour un autre euh, OS. Alors, comme le présume la vignette, il abandonnerait Android pour Fuchsia. Un nouvel OS de Google. <rire> voilà, bien évidemment. Puisque Google voulait travailler sur un OS alternative autre que Android. Alors Google a Android, mais il voulait travailler sur un OS Google. Vraiment Google, by Google et tout. Alors même, si de me dire, oui mais Android, non, Android ça reste. Tu vois, ça reste deux groupes différents. Et là, ils voulaient vraiment un peu comme euh, ils avaient fait par exemple Chrome OS, choses comme ça. Ils voulaient faire leur propre OS euh, avec un qu'ils appelleraient Fuchsia OS. Et apparemment, Samsung aurait relativement euh, collaboré avec eux. Euh, bonjour à Rook Ah, il y a du monde un peu ce matin quand même, hein Mine de rien Donc, euh, Samsung aurait vraiment collaboré avec euh, Google pour essayer de développer un peu plus... Euh, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi vivement... Voilà, top Puis, voilà Ce nouvel OS... La chose intéressante, c'est que grâce à leur surcouche dégueulasse de chez Samsung, en fait, quelque part, ils pourraient mettre un petit peu l'OS qu'ils veulent maintenant derrière. C'est-à-dire que ça pourrait être du OS, du Fuchsia, à partir du moment où ils mettent leur grosse surcouche par-dessus, bah, à partir du moment où ça ressemble que tu retrouves tes onglets, et machin, que ça soit Android à la base, ou Fuchsia, ou... ou Purple, ou Crystal, j'ai connu une cristal d'ailleurs. Bon, bah, pour vous dire, euh, ça n'a aucune différence. À part, ça dépend des OS, et comment c'est développé, les applications. Mais voilà, euh, Samsung chercherait à sortir un autre OS. Je rappelle, Samsung avait essayé de sortir son propre euh, Grisby, Bisby, euh, machin OS. Ça a complètement pas marché. Tout les, toutes les marques qui ont essayé de faire leur propre OS, comme Nokia, Samsung, ils se sont tous vautrés. Il n'y a que apparemment Huawei parce que bah, comme ils sont interdits et qu'en Chine c'est interdit et qu'il y a le, un milliard de personnes qui peuvent l'utiliser pourrait éventuellement développer son OS, mais après tous les autres ce serait votré un petit peu. Donc, est-ce que euh, Samsung va quitter Android Pas tout de suite, hein. Il va vraiment falloir attendre longtemps, longtemps d'arriver à une espèce de maturité pour que ça vaille le coup, puisque moi le premier, acheter un téléphone avec un OS un peu chelou, on n'est pas sûr de pouvoir installer tout ce qu'on veut. Moi, je serais pas chaud. On parle également beaucoup de rumeurs d'un Apple, d'un iMac 27 pouces. Alors je vous rappelle, il y avait le nouveau iMac 23 pouces, que j'ai moi personnellement, qui avait les nouvelles puces M1, des nouvelles puces qui marchent super bien, qui au niveau du montage, c'est je mets 40% du temps que ce que je mettais avant, ça chauffe plus, c'est beaucoup plus quali, ça rame presque pas, enfin voilà, les puces M1 étaient quand même incroyables. Le problème de ces puces M1, et de ce qui a été assez révélé depuis le début, c'est que ça limitait vachement la taille d'écran. Et de la résolution, donc on pouvait pas mettre des écrans de ouf. Et ce qu'on peut voir par exemple avec la puce et main, c'est qu'on pouvait pas mettre de grands écrans et que par exemple, même deux écrans ça passe limite. Tu vois, il faut arriver à bricoler le truc. Moi, j'ai aussi à mettre deux écrans, mais pas trop, trop grand. Tu mets un écran trop grand et en deuxième, ça marche pas du tout. et euh, Par exemple, avec Final Cut, Final Cut, je peux pas mettre en dual screen. Parce que la puce ne, ne gère pas du tout quoi. Ça veut dire que je suis de mettre, euh, j'enlève un deuxième écran et je n'ai que l'écran principal pour faire du final cut. Donc l'intérêt avec ces nouvelles puces M1 X et M1 Pro et M1 ce que tu veux, c'est que bah, on pourrait mettre des écrans beaucoup plus grands. Et là enfin Apple pourrait proposer des écrans plus gros que les 23 pouces. Donc forcément on pense à un iMac de 27 pouces qui serait un peu plus euh, puissant et qui pourrait être un peu le iMac Pro puisque bah, si le iMac en M1 il est sympa encore une fois au niveau de la la ram la ROM, euh, du gpu tout ça bon ça reste une belle machine mais c'est pas une machine professionnelle pour moi domestique et faire mes quelques montages ça ira mais après on comprend que ceux qui ont besoin d'une grosse grosse machine c'est plus euh, voilà donc on part si on part sur les pas du iMac ancien 27 pouces avec les intel qui partaient à partir de 2000 euros mais il fallait quand même mettre au moins 4000 euros pour avoir une machine euh, vraiment de, de compète on pourrait avoir un nouveau modèle donc un refresh avec le nouveau design euh, comme on a chez l'iMac, tout fin, tout beau, tout magnifique. Enfin, une webcam qui est descente, parce que je vous filme actuellement avec cette webcam-là. Et un écran 27 pouces qui, bah, qui personnellement, euh, faut voir. Personnellement, faut voir. En plus, euh, voilà, comme euh, je suis en train de faire des papiers et tout, je pourrais la passer en note de frais et tout, pour de vrai. Donc, euh, <rire> voilà, payez-moi moins de charges, note de frais, tout. Euh, faut voir. Ça permettrait d'avoir une machine un peu puissante et qui permettrait peut-être de enfin passer les reviews en 4K ce que je ne fais pas actuellement pour des problèmes de stockage puisque la 4K c'est vachement lourd puis après une fois que tant qu'il tout ça dans Final Cut pouf, je veux dire bon bah euh, j'ai essayé ça va ça va mais c'est pas d'une fluidité de ouf quoi toi faut vraiment attendre qu'il importe tout qu'il fasse des rendus toi quasiment faut mettre tout dedans laisser faire les rendus traiter l'importation et puis revenir toi donc euh, en théorie qu'une machine un peu plus véloce avec plus de mémoire en interne télé, plein de trucs tu vois, tout, tout, tout, tout, tout, tout, incroyable voilà. Donc c'est un peu la news du jour. On parlera également de la montre Huawei, la Huawei watch que on avait parlé déjà dans un dernier JT du Geek. La Huawei D-Watch, alors en fait elle est enfin officielle avec un électrocardiogramme, un thermomètre que tu n'as même pas besoin de te mettre dans le voilà sur le poignet quoi. Normal, pas besoin de te mettre sous les bras euh, et un tensiomètre. Tout ça sur votre poignet, et tout encore une fois, ça revient à cette nouvelle tendance où les montres connectées. Personnellement, je pense que voilà, on en a tous eu ou pas eu, et puis voilà, on en revient, on en revient à des vraies montres, et puis juste un truc pour compter les pas et les calories, ça suffit largement comme moi. Mais un produit qui soit dédié à la santé, un peu comme les nouvelles Apple Watch. Là, les gens se disent oui, mais il y a la santé, la tension, c'est vrai que as des petits problèmes et tout. Ça permet d'avoir des notifications, éventuellement un appel, envoyer des trucs au médecin et tout il y a un créneau à prendre et bien évidemment là où il y a un créneau à prendre c'est surtout pour la Chine avec Huawei ou dire arrêtez d'acheter du Apple parce qu'on c'est cher et nous on fait aussi bien voire moins cher et au moins vous êtes un peu patriote chinois et Huawei nous propose bah, une version certainement de la nouvelle Apple Watch mais version Huawei avec tous les derniers capteurs du moment et un produit qui serait dédié à la santé puisque je suis convaincu que oui les sportifs achètent des trucs connectés mais achètent des bons trucs connectés pour le sport et puis après bah, les lambda comme nous ils en veulent une pour en avoir une puis ils sur un placard et après tous les gens qui ont des petits problèmes de santé ou qui veulent suivre un peu tout ça, là, eux, vont se dire « Ah ouais, là, ça vaut le coup. Enfin, un truc moins cher que l'Apple Watch, euh, où tu payes quand même beaucoup de choses dont tu n'as pas vraiment besoin. » Donc, à voir quand elle sera disponible dans le reste du monde, hein, en dehors de la Chine. voilà bon, la montre est jolie sans plus, mais encore une fois, elle a plein d'informations et tout. C'est plutôt intéressant. Voilà. Bon, je vous rappelle sur Tipeee, on a dépassé les paliers. Il manque pas beaucoup, hein. Si c'est Noël et que vous voulez vous lâcher un peu, vous allez dans la description ou cliquez sur Tipeee. Et Vous pouvez faire un petit soutien, un petit café. Et Peut-être qu'on pourrait arriver aux trois émissions ce mois-ci. On avait dit un hein, trois émissions par semaine. C'est soit on attend, on atteint 500 followers sur Twitch, soit on atteint le palier. Bon, les 500 followers sur Twitch, ça va être compliqué. Le palier, c'est jouable. Ça dépend que de vous. Et on se retrouverait du coup tous les mercredis à 10h pour un petit rendez-vous milieu de semaine, plutôt sympathique. Euh, sympathique voilà. Je vous rappelle le Twitch. Vous voyez, on est là comme ça. Il y a un peu de monde et euh, bah, le chat est dans une nouvelle fenêtre, mais tout va bien. Voilà. Bon, allez, on parle un peu des news du jour. Alors, produit unboxing où on a déballé un casque qui était en kit... Je rappelle sur la chaîne live, je déballe tous les produits que je reçois. Alors, quand je, si j'en ai un, bah, je le fais à 10 heures du matin. On se fait un live et on fait le déballage ensemble. On a fait pas mal. On a fait ce casque qui était en kit, qui est un casque qui est modulable et modulaire et tout. Bon, la marque, apparemment, c'est des anglais machin et tout. Euh, je sais pas, ils m'ont écrit en disant que oui, mais ça leur convenait plus et que voilà, ils voulaient payer quand la vidéo était en ligne parce qu'ils sont fait niquer euh, trop <rire> trop et que j'y vais, mais moi aussi. Donc, euh, non, moi, moi, par contre, j'ai le casque. <rire> je <rire> je me mets à avoir le casque et puis dire bah ben voilà on annule tant pis hein. je le démontrerai, au puis on ferait une petite vidéo comme ça, et puis euh, entre nous et puis on se prendra pas la tête. Mais après de faire une review en espérant que ça sent le, ça sent le caca. Voilà. Donc euh, on arrête, je vous rappelle, tous les déballages sont sur Twitch. Quand j'en aurai, je les ferai comme ça à 10h du matin, là savoir que là j'ai fini, il me reste plus qu'un, peut-être la semaine prochaine, mais euh, ça sera bien. On s'est retrouvé également, se également en live, on s'est retrouvé à 10h où on a fait un déballage d'un autre produit et on s'est retrouvé également à 16h, normalement c'est tous les mercredis à 16h, on fait un live libre antenne voilà, on passe un bon moment, on détente, j'essaie de vous trouver un petit sujet du jour et tout ça permet de, de faire un live en milieu de semaine et d'éviter de, de cramer le week-end comme ça parce qu'à cause du décalage horaire c'est vrai que ça fait un petit peu tard Hier je vous proposais le casque euh, One audio, le Studio Pro High Resolution, alors comme on l'a vu dans un long, long, long commentaire, il Ouais, mais le high Resolution c'est de la merde, c'est de l'enveloppe, c'est fait par Sony, on s'en fout après, voilà. C'est normalement c'est censé, le high resolution, un peu comme l'ancien logo THX, est censé avoir un espèce de pseudo-cahier des charges pour que euh, on ait une qualité audio décente. Il est clair que pour un casque à moins de 80 euros, personnellement le son est vraiment sympa. On peut le mettre sur un téléphone, un ordinateur, voire un gros ampli, si tu as une bonne chénifiée et tout, avec une grosse prise jack 635 ou un petit jack 3.5, même si on a vu que, généralement, les devices en 3.5, ça manque de puissance. Encore une fois, on a, pas, on a un bon son, mais on n'a pas un son qui est fort et puissant. Donc avec un ampli, moi je trouve que le casque il est quand même plutôt sympa, équilibré encore une fois, et pour ton pognon, tu as de bons écouteurs, même si bah, il n'est pas aussi beau que des casques à 200 300 euros. mais c'est surtout une question de budget. Mais après, comme je, je voulais le mettre dans la vidéo, j'ai regardé sur ton canapé, ton casque, une petite pipe, mais après je me suis dit, ça va encore partir en couille, voilà. <rire> qui, voilà, qui ou quoi, voilà, c'est arrêté la question un peu. Bon, on parlera également de la promo. Alors, on a eu avec euh, le revendeur qui nous a envoyé l'ancienne, de Vialet Belkin, qui est ici d'ailleurs. On devait faire une review, puis après on ne voulait pas faire. Puis après je voulais la caser. Puis après pour eux c'était pas trop important parce qu'elle se vendait pas bien. Puis après ils sont revenus en disant voilà ouais, mais là il y a une grosse promo à 99 euros. Donc 99 euros, l'enceinte Belkin. Là par contre c'est une bonne affaire. <rire> là, par contre à 99 euros t'auras pas mieux pour ce prix là quoi. Euh, on a regardé ce que je devais avoir un placement de produit avec Filmora, donc ça aurait fait l'occasion de mettre l'enceinte et le placement de produit. Puis après, le placement de produit, elle dit, ah, en fait, on voudrait une review complète. Alors, j'ai bon, ok, parce qu'on leur prend plus cher. Filmora, ils en étudent, <rire> enfin, Wondershare. Et puis après, elle me dit, oui, mais il me faudrait pour Noël. Genre, c'est ce soir, euh, c'était avant-hier. Genre, oh, c'est bon, là, ça va, j'ai du boulot, on va se calmer un peu. On a fait deux bons mois de ouf. Elle me dit, bon, bah avant le 28, je dis, non, avant le 28, là, j'ai un euh, truc, euh, j'ai euh, fini les enceintes, euh, les itunes, e faut que je fasse l'enceinte on Je dis non, avant le 31, oui, je peux vous la faire la semaine prochaine. on me dit oui, mais moi je pars en vacances, je dis, ben, oh, laisse tomber. J'ai laissé laisse tomber, c'est bon. On se voit au mois de janvier, quand vous revenez de vacances, que l'autre, il faut qu'elle parte en vacances, il faut lui envoyer le truc, après il va dire oh, il faut changer ça, après il faut te faire payer et tout, enfin l'enfer. Donc on a juste fait un petit article et le apparemment ça leur va bien. Si on a dit qu'on faisait l'article et qu'on en parlait dans le JT du Geek, vous trouverez ça dessus. L'enceinte, bon bah ben, elle est quand même à 99 euros, je crois. Elle est là. 99 euros, là par contre est pas mal. Enceinte Bluetooth, ok, euh, normal. Deux haut-parleurs, deux violet pour les basses. Medium aigu, comme c'est marqué dans l'article, ça reste du Belkin. Donc bon, c'est... Bien, mais pas incroyable. Encore une fois, charge induction dessus si t'as un téléphone par induction pour le recharger et un son plutôt euh, bah, plutôt correct. Encore une fois, jusqu'à moyen mi volume jusqu'à 70-75% du volume, c'était pas mal. Il y a de bonnes basses, il y a un bon petit son pour le bureau, c'est très très bien. Après, au delà de là, ça sature un peu puisque alors le problème, je pense pas tu viennent des basses, mais des médiums aigus qui sont bah, de Belkin, donc c'est pas du haut de gamme non plus. L'enceinte vaut que 100 balles apparemment, donc et je pense qu'à 100 balles, ils perd pas d'argent. Hein, euh... Ils n'en gagnent pas beaucoup, mais euh, voilà. Donc, ça doit être à peu près les coûts de, de Robien. Donc, on a une enceinte qui est vraiment bien, mais là, il est clair qu'à 100 balles, euh, <rire> c'est vraiment une bonne affaire. Je, euh, il en reste 11. Euh, vous pouvez commander, euh, je crois que vous pouvez même commander euh, si vous êtes à l'étranger et tout, puisque vous mettez votre adresse à droite et euh, ils vous livrent. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il en reste 11. Euh, Fais-toi fais le plaisir. Voilà, ça, c'est pas mal. Bon, on parlera, j'essaie de me remettre sur mon site, sur mon blog Les Magouilles, j'avais mis un gros coup pendant un moment, puis après j'avais arrêté, et puis j'avais pas mal de trucs bien, il faut que je prenne absolument le temps de vous écrire des trucs. J'ai changé le bracelet, alors pas de My Seco, celle-là, mais de la Seco kinétique, qui avait un espèce de bracelet, la néoclassique kinétique, qui avait un espèce de bracelet en cuir, j'ai acheté un bracelet sur Aliexpress, qui est normalement fait pour les, les Omega, Omega 3, quoi, tu vois vitamine B, euh, tout ça. Euh, donc j'ai acheté un bracelet, donc j'explique un peu, je l'ai acheté et tout, et puis bah, je l'ai monté, alors j'ai un peu galéré, je vous explique dedans euh, comment il faut guider un peu le, la tige et tout, puisque au début je me suis mal pris, parce que je ne savais pas faire, et je l'ai monté sur, mon, sur ma montre, et la montre du coup est en bleu comme ça, avec un bracelet bleu, c'est du nylon, avec du caoutchouc dessous et tout, enfin, le rendu est vraiment bien pour 15 balles, quoi. Donc euh, 15 balles, je veux dire, t'as une montre, oh, ah, c'est pas mal. Alors c'est pas un bracelet d'origine Seco, mais enfin bon, c'est une montre Seco, je sais pas combien elle valait, mais... Euh... 100 balles, 100 ou 200 balles, la montre, donc pas non plus, euh, pas de Rolex, quoi. Donc, mettre un bracelet Aliexpress avec boucle déployante, et la boucle déployante, tu peux même la prendre avec logo ou sans logo. Alors, comme eux, ils le vendent sous la version Omega, à mon avis, tu vas te retrouver qu'il y avait un logo Omega, mais bon, voilà. C'est simplement, voilà, j'ai acheté ce bracelet, je l'ai installé, euh, pas facile, parce qu'il prend la, la forme de la montre et tout, voilà. j'ai un peu galéré au début, mais j'ai marqué dans l'article comment j'ai fait, je vous expliquerai tout, et euh, vous devriez trouver la solution. J'ai également été contacté par Ulefone qui va proposer un nouveau téléphone le Ulefone Armor Ignis. Donc tout de suite quand on regarde le prix, c'est un truc à moins de 200 dollars, pas enfin 169 dollars en précommande. J'en ai dit "Ouais, bon, faut venir me à la dernière fois, ils m'ont donné un petit billet vous l'avez fait et tout. Je, bah écoute, pareil. <rire> pareil, pareil parce que ça c'est vraiment le genre de truc bon, ça vaut pas, ça pas une grosse grosse valeur encore une fois. Euh, même à la revente et tout, donc voilà. Après, il paye un petit peu, pas beaucoup, mais ça permet voilà de prendre un petit billet pour payer au moins le monteur et garder un peu de sous pour moi. Après, les téléphones, ça, généralement, on arrive à les revendre assez facilement. Il y a vraiment une clientèle pour ce genre de téléphone. Voilà, donc ce sera un Armor X10 139. et la bc était à 169 dollars. Ouais, ils l'ont putain. Il était à 159 dollars déjà. Je voulais pas le faire, mais à 139,99 dollars. C'est la fin. <rire> C'est la, des... la fin de la fin. Bon, on parle des reviews à venir. Donc, pour lundi, il y aura la Tronsmart Studio Wireless Speaker. Donc, je la ferai peut-être toujours, peut-être demain. Demain, euh, samedi, dimanche, je je ferai ça samedi, dimanche, tranquille. Peut-être que je ferai les plans cet après-midi ou le script, je vais voir, après, en, en fonction de, de mon humeur. Euh, je ferai ça, voilà. Donc, la Transmart sera pour lundi. Les U-Green iTunes e X6, c'est vraiment, ah, c'est vraiment le mode love et tout. Ils sont trop bien par rapport au X5. il y a l'ANC, il y a 6 micros, on a pu tout tester et tout. Vous allez voir, le produit est vachement euh, sympathique donc vous là, ça vous ça sera pour le 28-29 je crois, à demander il y a une caméra Imou qu'on a reçue alors il faut qu'on déballe et tout mais euh, normalement ça devait être pour le euh, décembre et après elle me dit non début janvier c'est bien avant le 15 janvier c'est très bien, on a le MidiEye Suite aussi à faire avant euh, mi-janvier et Filmora bah, du coup voilà euh, pressé de pressé, tout compte fait c'est reporté aussi à, euh, à l'année prochaine <rire> c'est drôle de dire l'année prochaine ouais, parce que là c'est quand même dans, dans 7 jours quoi Bon, legeek.tv, ma vie, mon œuvre et, bien évidemment, ma YouTubeographie. Je vous pose bien évidemment toutes les vidéos que je fais sur les deux chaînes. Et puis, je vous mets les vidéos qui sont intéressantes. Là, il y avait sur le combat, euh, les bijoux. Il y a plein de trucs. Ah, mais Bruno Gassio, là, qui explique... Que... Le mec qui était auteur des guignols qu'ils ont fait liquider et tout, il y a aussi les routes de l'impossible, j'aime beaucoup là avec les. Oh putain, les mecs, c'est des fous furieux avec les bus, tu vois où ils passent. Tu vois à un moment, il y a un.. Ben, je vous laisse je vous dis... je vous spoil pas, mais il y a un truc, sais, c'est euh, comme ils disent, ils appellent ça la piscine. Il y a de la boue, il y a de l'eau, mais Mais même moi à pied, à pied, déjà tu dis je passe pas, le mec il a un bus. <rire> Prendre l'élan. <rire> je vous laisserai voir la vidéo, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable et euh, très très étonnant. Bon, le geek, euh, je vous rappelle, je suis également disponible sur Instagram. Et avant, hein, j'essaie de vous mettre des photos. Alors, Je vais essayer de remettre un peu la photo du jour pour euh, bah, tous les jours une photo. Hein. J'essaierai de faire plusieurs photos dans la journée. Et fin de journée, je mettrai celle qui était intéressante. Hier, je portais ma nouvelle montre Sigul qui sera bah, du coup mon seul cadeau de Noël. Parce que voilà, ça, ça fait partie d'un placement pour une opération sponsor du mois de janvier, donc on l'a reçu là. Euh, et puis, bah, de toute façon, j'aurais que ça, puisque bah, l'autre est parti dans le chat là qu'on a sauvé. On aura peut-être des news de la semaine prochaine. Et puis, euh, le mien, à bah, ce matin, euh, ça allait mieux. Euh, voilà, il regardait la porte, j'ouvre, il est sorti un peu dehors, je regardais. Après, je regarde, et il n'était plus là. <rire> il n'était plus là. Alors, je vais dans la maison, je peut-être qu'il est rentré, non, il s'est barré. Voilà. Ni merci, ni rien, ni foot, ni merde. C'est un chat. C'est un chat, voilà. Il était là, merci. Bon, bah, tu m'as bien, voilà. Bah, merci, même pas, non, même pas, merci. Bah, euh, voilà, bah, ça c'est fait. On verra. Si revient, je vous dis. Si revient pas, je vous dirai aussi dans le prochain. Je vous rappelle, vous pouvez également écouter l'émission en podcast hein, sur SoundCloud, bien évidemment sur euh, Podcast Addict. Si vous avez un lecteur de, de flux comme moi, par exemple, vous pouvez les connaître sur Apple Podcast et vous pouvez l'écouter sur euh, Spotify aussi. Voilà, si vous préférez la version audio que la version vidéo bon, hier j'ai fini enfin la nouvelle série Hawkeye, voilà notre euh, tireur de flèches bah pourtant on sent que les mecs c'est pas deux flèches. Mais enfin bon, ça c'est pas grave. J'ai regardé enfin le dernier épisode, l'avant-dernier épisode était pas mal parce qu'il commençait à introduire le personnage qu'on attendait tous et tout en espèce de voilà, on pas vous spoiler mais bon voilà, on l'attendait tous parce qu'il y avait des rumeurs et ça paraissait super intéressant et tout. Donc l'épisode 7, on l'attendait beaucoup l'épisode 7 qui durait quand même 50 minutes, pas mal, euh... non, pas pas mal, non, j'ai dit n'importe quoi, c'était de la merde, c'était de la merde en bas, l'épisode était long, on n'en voyait pas le bout, on savait pas où l'en venir, et puis on va aller jusqu'à la fin, et puis euh, voilà, euh, l'autre, bah, hein, on l'avait vu dans l'avant dernier épisode, donc on était content de le voir, mais c'est pas le même que dans Netflix, puisque là c'est la version Marvel, comme j'ai vu il y a dans un... Un critiqueur, euh, comme a, voilà, qui en parlait, que c'est pas la version Netflix, badass et tout. Ça, c'est la version Marvel. C'est tapette, quoi. C'est-à-dire que la meuf, elle arrive, t'as déjà réussi la plus forte. Voilà, voilà. Donc bon, on sent que c'est, nettement, c'est vraiment une série juste pour introduire la relève de Hokkaï avec cette, euh, grognace là, que, que moi, personnellement, je peux pas saquer, mais enfin bon, tant pis, hein. pas saquer tout le monde, hein. Et, euh, c'était nul. T'avais aucun intérêt. Ça avançait pas, euh, les meilleures copines, là. Enfin bon. C'était très Disney, en fait, c'est très Disney. Même les méchants n'étaient pas trop méchants. Les flèches qui font des ballons, les flèches qui font des éclairs, les flèches qui font... Visuellement, c'était sympa, mais après, voilà, ça n'avait aucun intérêt. Après, bon, encore une fois, euh, je vous rappelle, les gens qu'on ne voit pas mourir dans les séries télé, dans les films, ne sont jamais vraiment morts. Donc c'est peut-être la seule bonne nouvelle de, du truc. Euh, ah, on a pas vu mourir, donc il n'est pas mort. Euh, mais c'était quand, euh, quand même bien mauvais, quoi. <rire> Ah et après, donc après, donc le générique finit, il restait 9 minutes. cest à que le film, le, la série finit reste 9 minutes. Donc tu dis, ah, mais il euh, oui. <rire> oui, oui, oui. oui, y a une scène post-générique de psychopathe. Et, oui, oui, oui, oui, il y a une scène post-générique de psychopathe qui dure, euh, je sais plus combien, 6 minutes. Tu dis génial Non, non, mais non, vous allez comprendre quand vous allez voir. Dis, ah, non, et j'ai essayé, hein. je suis allé jusqu'au bout, hein. c'est en anglais et tout, tu sais, il n'y a pas de sous ah, je vais essayer peut-être, on aura des trucs et tout, Yeah. <rire> nah, C'était de la merde. Voilà, bon, on parlera également de The Witcher saison 2. C'est pas mal. Il y a, il y a dans l'épisode que j'ai hier, je crois que c'est l'épisode 5, je crois, ou 6, voici ouais, 6, sur les 8. Il y a des belles scènes de combat là, dans un espèce de temple et tout. Les scènes de combat sont badass. Les mecs sont quatre mecs contre lui et tout. Et lui, c'est Superman quand même, malgré tout. Il est pas reconnu avec ses cheveux blancs, mais c'est Superman à la base. <rire> il est aussi Superman et tout. Superman, Witcher, tout. Et il y a une scène de combat dans le temple qui est, qui est vraiment est bien chorégraphié. C'est enfin, chorégraphié quoi c'était bien chorégraphié il y a l'action il y a c'était pas mal et tout après euh... après c'est chiant après les deux premiers épisodes de Witcher étaient incroyables je suis resté sur le cul je suis... oh, cette série elle est incroyable et après c'est chiant après c'est chiant c'est l'histoire avec la nana un peu comme dans Titan si encore regarder oh, je suis uh, la mère du chaos oh, je contrôle pas mon énergie noire ah, c'est pareil oh, je contrôle pas oh, je suis une connasse <rire> euh, ouais, ouais c'est un peu chiant c'est un peu chiant il y a quelques scènes pas mal avec les il y a quelques que cette badass voilà pendant le truc mais le reste c'est chiant c'est très oh, oh, oh. Oh, ben non, alors, c'est voilà Donc, pas et depuis hier je sais pas si vous avez vu, sur les réseaux il y a une version de Matrix alors moi je voulais aller voir Matrix au cinéma alors, le problème c'est que je suis en Asie j'ai trouvé qu'il y a une version anglaise sous-titrée france euh, sous-titrée taille alors bon sous-titrée taille laisse tomber et puis après anglaise bon j'ai je parle anglais mais de là avoir un niveau à vouloir tout accrocher les détails de Matrix je suis pas super chaud alors j'ai vu que sur internet, alors au moins sous-titré en anglais, tu vois, j'aimerais, je préférerais, mais là sous-titré en taille, je vais pas y arriver. Et il y a une version toute dégueulasse là sur internet qui traîne, euh, l'image est pas mal, le son est pourri et tout, donc on va attendre, ça veut dire vraiment que, comme elle est disponible sur les chaînes euh, américaines aussi, il y aura vite fait un rip d'une vidéo incroyable, puis après, bah, si on peut avoir au moins anglais, puis après, il y aura tellement une version sous titrée français, Ça suffira à mon bonheur, je pourrais le voir, mais hier j'étais bien prêt à me faire un petit euh, Matrix, et en fait, euh, non. <rire> en fait, euh, non, voilà. Et ça sera tout pour ce petit JT du JTLV qui aura duré 30 minutes, pas mal. Je vous remercie de passer de me voir, je vous souhaite à tous bah, ce soir un bon réveillon. Hein. Après, bah, si vous êtes comme moi, tout seul et ou tout seul à l'étranger, bah, bon réveillon aussi. Hein. Faites, euh, on essaiera... Non, on n'a pas Arthur, en on va poser le réveillon de voir Arthur. Mais je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon réveillon. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Je rappelle aux Twitchers qu'on se retrouve juste... Euh... J'arrête l'enregistrement et on se retrouve avec les Twitchers si vous avez des questions, des remarques et des commentaires. Merci à tous d'être passés, merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air sur l'émission ou un pouce en bas. Hein. Fais ce que tu veux, mettez un petit commentaire, par exemple un petit joyeux de Noël, ça passe bien. Un petit café si vous voulez qu'il y trois émissions, par exemple, le mois prochain. Là, on est à 157 followers. J'ai dit tous les 100 followers, on fait un live le dimanche. Et tous les 500 followers, on rajoute une émission par semaine. Il y en a deux qui sont actés, payés euh, par Sébastien et, et tous nos tipeurs. Et puis après, le reste, on verra. Voilà. Allez, je vous remercie de passer de me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous à tous, une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral. Gardez le moral, n'oubliez pas de mettre le petit génie dans la crèche ce soir ou de fourrer la dinde en fonction euh, bah avec qui vous vivez quoi. Allez bonne journée à tous, bye bye. Voilà donc après oh voilà donc là on laisse tourner ok c'est bon et après je vous retrouve sur Twitch comme ça ne partez pas et un peu au cas où.